Salut à tous, on est de retour sur le Hellfest 2019, euh, Espace Interview ESP. On a l'immense privilège aujourd'hui euh, d'accueillir ma qui a littéralement explosé et mis le feu à la main stage hier soir. Euh, je suis en compagnie de Yann et Jamie. Comment Bonjour. ça va les gars Ça va très bien. Votre réaction, maintenant que vous avez un petit peu euh, pu euh, redescendre un petit peu du concert d'hier soir euh, C'était complètement fou. Effectivement. Ouais, C'était vraiment incroyable. Franchement, il y a eu une, une communion. Je suis un peu perfectionniste, et suis... mais là, hier soir, j'avoue que le public a été monstrueux. C'était fou. Il ouais. y a eu une entente entre nous et le public. C'était réceptif. Ils nous ont envoyé une énergie. Ça a été incroyable. C'était ouais, vraiment hyper vraiment cool. Dingue, ouais. Je crois qu'avoir autant d'effets aussi de pyrotechnie euh, chez Massisteria, c'est assez exclusif. C'est unique. C'est la première fois ouais, Oui, c'est ça. Bah, on on nous propose de jouer la nuit, donc on, on s'est dit qu'on allait jouer le jeu, tu vois, donc euh, du coup on, on s'est un peu pris la tête pour. Il euh, y avait des écrans, donc euh, vidéo, pyro, euh, light, et euh, puis du coup, euh, du coup c'était cool. Bravo. Et du coup, c'est quelque chose qui a été préparé combien de temps à l'avance euh, ce festival Nous ça fait six mois qu'on est dessus pour les vidéos, les, les lights, les, et puis voilà, un grand bravo à notre équipe technique qui a, ouais. qui a fait un travail monstrueux. quoi. Un concert exceptionnel, journée aussi assez exceptionnelle et unique dans son genre. Puisque sur la Main Stage, toute la journée, euh, le Hellfest a eu l'initiative de faire passer uniquement des groupes français, des groupes métal français pour valoriser la scène. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de la part du Hellfest C'est une des meilleures idées qu'ils aient jamais eues, je pense. Parce que vraiment mettre en valeur et en avant et la scène française, je pense que c'est un truc nécessaire pour un festival français. Euh, pour montrer que ouais, aux inter qu'on qu peut mettre la tarte autant qu'eux. Et puis ça l'a bien prouvé quoi. Ouais. Depuis le matin c'était plein, euh, au fur et à mesure de la journée ça les gens... Ça s'était de plus en plus rempli. Euh, c'était oh, monstrueux. Et je pense ouais. que c'est ça, tous les groupes français ont mis les moyens pour mmh. s'élever d'un niveau supplémentaire. Et... Parce ouais. qu'il y avait un niveau qui était énorme tant au niveau de l'affluence dans le public mmh. que sur groupes, scène. Ouais, c'est clair. Ouais, tout le monde avait un son de ouf. Il y a un autre groupe qui a commencé, on est dans cette belle, <rire> euh, belle zone artiste, mais c'est vrai qu'on est juste en face des Stage, ouais. on va parler un peu plus fort. Vous jouez tous les deux sur ESP, et on voulait savoir un petit peu qu'est-ce qui vous a amené à jouer euh, sur cette marque-là, et qu -ce qu'est-ce qu qui, pour vous, prévaut euh, sur scène Pour moi, c'est une histoire d'amour depuis que je suis adolescent. Euh, ça a commencé, les premières ESP que j'ai vues, autant Metallica, que les mecs de Chimera, toute la scène Metalcore américaine, c'est bien joué là-dessus dès 2002-2003. Mais je les voyais partout, donc la première que j'ai achetée, c'est une Viper 50 quand j'avais 14 ans. C'est ma première euh, enfin, LTD. Et pour mes 18 ans, mes parents m'ont payé une MH1000 Deluxe 2005. Et c'est encore et toujours ma guitare préférée jusqu'à aujourd'hui. Okay. Et maintenant, euh, j'ai l'immense chance de jouer sur une, une E2 GB4 en basse, putain elle sonne, <rire> le préampe dedans on fait tout, et c'est hyper cool quoi. Et ça. je crois que tu as eu la chance d'aller au Japon dans l'usine ESP ouais. récemment J'ai été invité à visiter l'usine ESP euh, grâce à Makoto et Guillaume. Et euh, ouais, j'étais un gamin dans un magasin de Bombay quoi, je, je, je voyais tout, je parlais à tout le monde, je reconnaissais tout, je leur demandais des questions sur tout. Et ils étaient impressionnés sur le fait que j'étais vraiment au courant de, de tout ce qu'ils faisaient, donc euh, c'était vraiment une super expérience. Excellent. Et Yann, toi, qu'est-ce qui prévaut pour ton, ton style de jeu particulier Qu'est-ce que tu préfères mettre en avant sur tes guitares Déjà, euh, tu vois, tous les groupes que j'écoute, ils jouent là-dessus. Et, euh, et voilà, moi, je suis, je suis fan de la marque depuis, euh, depuis super longtemps. J'ai fait de là. Hier, euh, j'ai eu le privilège de pouvoir essayer une Gary Holt. Et, euh, Effectivement. Et, euh, et franchement, j'ai adoré le... T'as inauguré la première Gary Holt Snow White sur la scène du Main Stage. Ouais, c'est ça. Oh. C'était la première en France. Ouais, voilà. Et puis moi, je joue beaucoup sur EMG, les guitares sont montées en EMG. Enfin voilà, c'est mortel quoi. Franchement, c'est mortel. Bah écoutez les gars, merci beaucoup pour votre bah, temps. Merci, On sait que vous avez une journée beaucoup. très chargée pour la promo. En ça. tout cas, encore merci pour votre accueil pour tout ce que vous avez fait sur les Main Stage et on vous souhaite une super continuation, merci, merci beaucoup. beaucoup Merci beaucoup merci. Merci.